Cette femme met du bicarbonate de soude sous ses yeux et le résultat est incroyable. Pour avoir une peau aussi douce et nette que celle d'un bébé, il n'est pas toujours judicieux d'utiliser des produits cosmétiques hors de prix. Des astuces naturelles et des produits disponibles dans votre cuisine peuvent parfaitement donner un résultat hautement satisfaisant. Le bicarbonate de soude par exemple est l'un des produits les plus efficaces pour assainir la peau et la débarrasser des différentes taches et imperfections. Découvrez donc comment l'utiliser pour estomper les cernes, éliminer les points noirs, et avoir une peau du visage lisse et éclatante de santé. L'excès de sébum, la pollution et les différentes agressions extérieures et intérieures sont autant de facteurs qui impactent l'état de notre peau, et favorisent l'apparition de plusieurs problèmes cutanés, dont les taches brunes, les boutons, les pores dilatés, les cernes, etc. Pour lui redonner son éclat, et profiter d'un teint unifié et lumineux, beaucoup de femmes optent pour les différents produits cosmétiques disponibles sur le marché, oubliant que leur forte teneur en substances chimiques peut, à la longue, provoquer de graves effets secondaires. La solution Le bicarbonate de soude. Cette poudre blanche aux multiples propriétés exfoliantes, assainissantes, antibactériennes, anti-inflammatoires, alcalinisantes, antifongiques, etc. a la capacité d'apaiser les irritations cutanées, d'affiner le grain de peau, et de lutter contre les différents problèmes cutanés. Voici donc quelques astuces beauté à base de bicarbonate de soude, à essayer absolument un soin anti-cerne Pour préparer ce masque anti-cerne, vous n'aurez besoin que d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude à diluer dans un verre d'eau chaude. Une fois le mélange bien homogène, trempez de de couteau, les de disques de coton, puis appliquez-les sous vos yeux pendant 15 minutes pour atténuer vos cernes et dégonfler les poches sous les yeux. Une fois le temps de peau terminé, lavez-vous le visage avec un savon doux et naturel avant de rincer abondamment à l'eau claire et appliquez avec votre huile ou crème hydratante habituelle. À renouveler une fois par semaine un masque assainissant pour la peau la recette de masque est aussi facile et simple à réaliser que la précédente il suffit de diluer 1.5 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un verre d'eau et d'appliquer le mélange sur l'ensemble du visage en effectuant des mouvements circulaires pour favoriser la circulation sanguine et éliminer les points noirs et les cellules mortes ensuite Laissez le masque reposer pendant une dizaine de minutes en moyenne, moins pour les peaux sèches, et un peu plus pour les peaux grasses. Une fois votre temps de peau terminé, rincez abondamment votre visage à l'eau claire, et hydratez-le en appliquant votre huile ou crème habituelle. À appliquer un à deux fois par semaine, au maximum. En plus de nettoyer la peau en profondeur, et d'en éliminer les impuretés qui s'accumulent dans les pores et les dilatent, ce masque permet également de lutter contre les boutons d'acné et autres inflammations cutanées grâce aux propriétés anti-inflammatoires du bicarbonate de soude. De plus, ce masque est également bénéfique pour resserrer le grain de peau, tendre la peau et unifier le teint. Autres utilisations beauté du bicarbonate de soude, en plus des vertus précitées du bicarbonate de soude, celui-ci a également d'autres utilisations très appréciées en cosmétique. Donc voici quelques-unes. Une meilleure hygiène buccale Grâce à ses propriétés antibactériennes, le bicarbonate de soude utilisé en bain de bouche est extrêmement efficace pour lutter contre la prolifération bactérienne à l'origine de la mauvaise haleine. Il suffit d'en diluer un cuillère à café dans un demi-verre d'eau et de faire un gargarisme plusieurs fois par jour. Pour lutter contre la plaque dentaire, et retrouver la blancheur naturelle des dents, il est aussi à utiliser pour se brosser les dents, 1 à 2 fois par semaine. Une fréquence à ne pas dépasser, à cause de l'effet abrasif du bicarbonate. Un déodorant naturel, en plus d'être antibactérienne, la poudre de bicarbonate est également déodorante. Elle permet d'éliminer les odeurs corporelles désagréables au niveau des pieds et des aisselles. Pour les premiers, vous pouvez préparer un bain où vous ajoutez du bicarbonate à votre bassine d'eau, puis plongez-y les pieds pendant 15 minutes avant de les rincer et de bien les sécher. On peut également la saupoudrer dans les chaussures malodorantes, pour en éliminer l'humidité et les rafraîchir. Pour les secondes, il suffit de d'humecter un bout de votre gant de toilette, de le saupoudrer de bicarbonate, et d'en frotter vos aisselles. Effet anti-transpirant efficace et longue durée